Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment réaliser l'installation du logiciel Labook. La première étape est donc de télécharger l'ISO de ce logiciel. Et pour cela, il faut se rendre sur le site internet du projet www.lab-book.org. Vous allez donc arriver sur cette interface où il va falloir cliquer sur "À propos de Labook". Ici, vous allez pouvoir donc télécharger l'ISO. Attention l'ISO fait une taille de 4,7 Go. Il faut donc faire attention, euh, ce téléchargement peut durer un peu de temps. La seconde étape va donc être de créer un support d'installation. Deux choix. La première, la plus standard, c'est-à-dire de créer une clé USB euh, d'installation. Pour cela, vous allez utiliser un logiciel de type Refus qui va transformer votre ISO au sein de la clé USB et donc la rendre bootable. Une autre possibilité, et là, à conseiller uniquement pour les experts, est de virtualiser le logiciel LabBook. Ainsi, avec donc, votre clé USB, vous allez pouvoir l'insérer dans votre ordinateur et le démarrer en mode BIOS. A partir du BIOS, vous allez demander de booter, donc de démarrer sur votre clé USB. Pour plus de renseignements, nous vous renvoyons vers le manuel d'installation du logiciel, notamment pour les cas où votre ordinateur dispose d'un legacy BIOS ou d'autres BIOS plus euh, spécifiques. Attention, là aussi, la procédure d'installation effacera le contenu de votre ordinateur si vous utilisez cette procédure par défaut. Pour les experts, il est possible de réaliser une installation avec plusieurs systèmes d'exploitation au sein du même ordinateur euh, mais ici, il faut vraiment avoir un niveau d'expertise plus fort pour réaliser ce type d'installation. Une fois que l'installation va se démarrer, vous allez donc rentrer sur le logiciel euh, Ubuntu qui va gérer euh, l'installation de la plateforme et cliquer sur installer c euh, la boucle. Ici installer la boucle euh, et, et donc l'installation va partir. Vous allez évidemment choisir le français. Puis il va y avoir tout le processus d'installation, avec la première étape qui est le choix de votre clavier. J'attire votre attention sur le choix de clavier. Il existe énormément de types de claviers. Les plus simples c'est azerty ou qwerty, mais il existe beaucoup de touches euh, spéciaux sur vos ordinateurs. Euh, et donc il faut bien prendre le temps de choisir euh, le bon clavier euh, qui vous permettra ensuite d'utiliser tous les caractères. De votre, de, votre, de votre clavier. Ensuite, donc, vous allez arriver sur euh, le choix de partition, le choix de fuseau horaire, puis vous allez configurer euh, les identifiants du, euh, du, de l'utilisateur principal, qui est l'admin, qui s'appelle par défaut SIGL admin labook, Et vous allez donc y associer un mot de passe. Évidemment, nous vous conseillons l'utilisation d'un mot de passe avancé comprenant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Une fois que vous aurez finalisé le processus d'installation, euh, vous aurez créé euh, le compte administrateur, mais vous aurez créé en même temps un compte Labook. En utilisation, nous vous conseillons de vous connecter à ce compte qui s'appelle UserLabbook, puisqu'il s'agit d'un compte utilisateur. Et donc, avec des droits euh, plus restreints que, évidemment, le compte administrateur qui s'appelle SIGL Admin Labbook. En cas de euh, fausse manipulation, euh, le compte User Labbook euh, permettra de restreindre euh, ces erreurs de manipulation. Voilà, vous disposez de Labbook sur votre ordinateur et vous allez pouvoir commencer l'utilisation. Merci.